<rire> si tu places ta confiance en Jésus, tu seras pas déçu. Si tu places ta confiance en Jésus, tu seras pas déçu. Si tu places ta confiance en Jésus, tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu seras pas déçu. Tes moments sont difficiles, ta vie ne tient qu'un fil. Tu es au bout du rouleau, tu n'as peut-être plus de boulot. Pas de quoi nourrir la famille, ni payer les frais scolaires. Tu ne sais plus quoi faire, mais moi je sais quoi faire. Jésus est la solution, alors il faut prier Si t'as prié et que ça marche pas, alors il faut gêner. Si t'as gêné et que ça marche pas, alors il faut faire un vœu. Promets à Dieu un présent contre ce que tu veux. Solution, solution, la solution, solution c'est Jésus. Tu ne conçois pas, la solution c'est Jésus. Tu ne te maries pas, la solution c'est Jésus. Tu n'as plus d'argent, la solution c'est Jésus. Tu n'as plus d'emploi, la solution c'est Jésus. Tant que tu gardes la foi, peu importe les moments, et que tu persistes peu importe le vent, tu réussiras certainement. Ne te décourage pas, même si c'est pas facile. Abraham nous a prouvé qu'avec la persévérance et sans oublier la foi, on peut tout réaliser. Alors pourquoi tu t'arrêtes devant cet obstacle C'est le sommet que tu dois viser. Le reproche, c'est pas la fin. Tes efforts ne sont pas vains. À notre Dieu le dernier mot. Satan, enthousiasme, montre lui ce que tu vaux Le diable attend que tu sois fait pour qu'il puisse en profiter. Va, bah, tu clames, c'est pour si peu et tu de l'enfer, c'est pas le moment de chuter, tu dois dominer ta chair Si tu places ta confiance en Jésus, tu seras pas déçu Si tu places ta confiance en Jésus, tu seras pas déçu Tu seras pas déçu Tu seras pas déçu Tu seras pas déçu, seras pas déçu. Ton chemin sera périlleux, ne compte que sur si toi et sur Dieu Il n'y a pas de meilleur socle les autorités ont au premier obstacle. Mon frère, la vie est cruelle, ne t'attends pas à un miracle. Sauf évidemment ce pays du ciel, ouais. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées, vous toutes qui êtes âgées, je vous donnerai du recours, mardi 11 sur 24. Si tu places ta confiance en Jésus, tu seras pas déçu.